Gamer. Salut Aujourd'hui on se retrouve sur un petit test de GTA V. Oui, donc je vais laisser Thomas jouer puisque moi j'ai une bonne dizaine d'heures euh, sur ce jeu. J'ai débloqué les deux personnages, les deux premiers personnages, et après euh, le début de l'histoire et breaking banque et tout ça, j'ai débloqué les deux premiers personnages. Et comme vous pouvez le voir ça commence bien, on est dans une voiture de flic avec trois étoiles. Ouais. Et comme euh, Hugo vient de le dire, c'est vraiment la première fois que je joue. Donc euh, je laisserai bien sûr la manette à Hugo quand même pour pas qu'il soit chier. Hein. Ouais. Donc, euh, donc, comment on fait pour, des, pour euh, faire disparaître ces étoiles on a, okay, juste à, on a juste à se barrer Ouais, et euh, elle est le pylône chez lui. Bah bon, ok, c'est ce qu'on va faire, alors. Ah, ça Oh, putain Ouais, il faudrait que j'apprenne à faire le dérapage. C'est quoi le dérapage, c'est ça Ouais. Bon, enfin, c'est parti. La voiture qui défonce des pylônes électriques. Là, elle est nulle, cette voiture. Pas triste. Euh, on peut prendre n'importe quel véhicule, non quel. Hélicoptère, avion. Oui. Et euh, au fur et à mesure du jeu, il y a de nouveaux véhicules qui apparaissent. Ok, putain, mais là, ça serait temps que je barre les étoiles. Euh, Pour en arriver là, tu es simplement tué un mec. Je pensais que ça allait rien faire, mais ça fait tout l'inverse. Super. Oui. Wow Joli ça Tu peux remarquer que sur la le PS3, il y a les graphismes qui sont vraiment exceptionnels. Donc, vraiment la vraie vie. Enfin, moi, en tout cas, je que c'est exceptionnel Est-ce que tu crois vraiment que dans la vraie vie on casse des vitres pour après tabasser la personne et prendre sa voiture <rire> Bien sûr On ne peut pas faire des dérapages avec cette voiture Mais, Il y a été, toi hein. Comment on fait pour regarder avant euh, euh, Tu cliques sur euh, R3. R3 R3, R3, je crois que c'est ça ou ça Bah j'en sais rien en fait Comment tu fais Là. Ok Et encore <rire> Ah t'as semé les flics Ouais, les étoiles sont en train de clignoter super On peut rouler dans l'eau et l'eau est vachement bien faite quand même Et tu vas trop faire chier je... Mais putain ça tombe plus Ah bah je vais me faire tuer Recule, recule Ah ça ça tombe plus, j'ai cassé la manette bon. euh, Ouais bon, ça serait temps que j'en trouve une là okay. Okay. Je peux plus tourner Il y a le plus passionnant du monde je ne peux plus tourner. Joue un GTA sans tourner. Allez, on est des fous, nous. Voilà. Donc, il euh, y, y a des codes qui sont déjà sortis, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Est-ce Et... que tu trouves une utilité de jouer avec les codes, toi Ah oui, c'est marrant. Mais sinon, dans l'émission, si vous, si vous utilisez euh, les codes, ça ne se regardera pas. Donc, y a, euh, vraiment, ça sert à rien euh, d'utiliser les codes. C'est seulement pour s'amuser comme nous, là, comme ouais, ça. dans la ville, tranquille. Donc j'ai pris la manette puisque Thomas est une catastrophe. et ta gueule un peu. Et euh, on essaye de se créer des sortes de défis. Et là je vais essayer de choper un avion à l'aéroport. Ouais, on va essayer de prendre un avion et ça sera se des défis ouais. genre insolites comme tenir un poubelle, voiture de sport, ce genre de trucs quoi. Donc on va voilà essayer de prendre un parti. avion hein, déjà. Voilà ça commence bien. Allez, nique bien la voiture, c'est bien là Voilà, Donc le paysage dommage pour eux. Tu crois qu'on arrivera à le prendre? Ah, on va essayer. Ah Par contre, ouais. les, les, les plus gros avions, on ne peut pas les prendre comme le jaune là en face, on ne peut pas le prendre. C'est petit, ouais. Comme lui là. Vas-y, fais gaffe à ne pas te faire prendre. Ah, vas-y, vite. t'as trois étoiles, brouille. Vite, vite, vite. Prends mieux ton temps, t'es pas pressé. Voilà, un gros coup de poing dans la porte. Ça s'ouvre tout seul. Voilà. Complètement normal. On recule. Pendant ce temps-là. Alors ouais, on va essayer de décoller. Hein. En arrière, parce que que Vas-y là, c'est bon, là. tu vois pas que t'as ce là ouais, c'est parti C'est parti, c'est parti Hop, oh, vous voyez l'hélico hein, Vas-y Et essaye de te prendre euh, l'hélico, de te cracher. Voilà. Décollage ah. Voilà, prenez les pieds ici Pendant un avion bah, Ça ça a été facile pareil hein. Je pensais que ça aurait été plus difficile on pourrait même aller sur une base militaire non Ouais on va essayer, on va voir de ce y a déjà. Vas-y laisse-moi s'il te plaît un peu. Hey, donne Oh putain comment on fait pour redresser Bien joué Eh ben bah, on va dire que l'avion s'est fait hein Il <rire> a jamais joué de merde en fait, c'est pas une bonne idée. Bon bah après l'échec de l'avion, il y a mon échec. On, on va, va essayer. Échec. Ouais bah c'est bon, on va essayer de faire le plus de sauts et de euh, destruction possible. Ouais, avec ton bris, il pas de mal ouais ça devrait le faire tout seul. Un kill. Voilà, normal. Ouh ça allait bien Une belle petite voiture, enfin, elle était belle. Tellement... Allez, barre-toi. Ah dégage. Voilà. Merci. Ouais, et ça c'est fait. La... C'était quoi ça comme voiture Tu connais un peu ou ouais, pas du tout voilà. Ouais. Ouais. Est-ce que. En combien de temps je la démolis, tu penses Oh ne sais pas. Pas ah mal ça C'est qui qui gagne le, le train Le train ou moi oui, oui, train. Et non c'est... Eh non yeah. Et tout le monde y a cru hein yeah. Dommage Donc, où c'est qu'on peut se faire des petites sauces sympas Donc ça ça fait... Oh putain j'ai cru hein ouais. Putain, putain, ça me casse les couilles Oh allez. Oh, allez Ramasse-toi, panard. Vas-y, on, on essaie d'avoir toutes les étoiles Ouais, si étoiles. Oh, putain, mais... Ça commence à me casser les couilles Comment je fais pour me là-dedans Ouais, à pied, cette fois-ci. Ouais Oui, avec les étoiles, ça va bien faire, je sens. Est-ce qu'on va se faire inverser Non, allez, voile-lui, voile-lui, Vas-y, vas-y, vas-y. j'y vais pépère, moi. Oh, même, même, même femme et enfant, on s'en fout. Qu'est-ce qui est moche okay. On s'en fout. Le temps qu'on trouve une autre voiture. Tain, elle était pas mal, quand même, celle-là. Oui. Oui, hein. Qu'est-ce que tu on, on va arrêter de la péter un peu là. Alors, tiens. Ah oh non, je vais péter là. Oui. Ouais, ça a le capot. On va finir avec des capotes à peu la fin. Ouais. Ouh Et hey, hey, là, il continue de rouler. Viens hé, une personne. une personne. Non! Ouais, bon, ça va le faire. ça c'est fait non, non, non. Comment on met la capote oh, C'est un mauvais jeu de mots hein Bien sûr Pour ceux qui ont cette vidéo qui sont un peu lésés L'esprit mal passé bah, On peut s'arrêter On oh, met la capote Et voilà ouais. ouais, tranquille Mais non on peut s'arrêter Ah du Putain. Bon on est pas passé. ici si. si. Non putain pas là On l'a déjà fait ça au début de la vidéo putain On hein. s'en fout on essaye de pas la démoer okay. Vas-y, va à fait, le plus, possible. Okay. plus bon vite possible Ok, le plus vite possible Il bouge pas les directions, ok si. Ok Tu ne bouge pas les Ah oh, mais moi tu sais, je suis en fou moi T'as la musique qui va bien évidemment Même pas mal Vas-y, on se barre Parce que ça, c'est chiant à toi. Tu te mets dans l'ambiance, tu as mis ça et putain. Je vois que tu te fais chier, tu veux jouer oui. Tiens, allez vas-y. Ah magnifique la voiture que tu m'as laissée. T'as eu ça un peu, c'est la classe. Hein. Ah, voilà, euh... Je pense pas que tu puisses gagner contre un arbre, quand même. Hein. Deux étoiles, on est toujours pas six hein. Non mais allez vas-y fais plein de kills là Faut qu On qu'on a 6 étoiles Ah t'as des passants là voilà. Ça c'est fait Lui aussi voilà. Pas. Ouais. C est... C est bon. Non c'est des poubelles ça Bon Vas-y lui là, je le sens bien ouais. Joli ça On y sur le trottoir ah. J'étais GTA, putain ce gars. J'adore, plus on en tue, plus on perd des étoiles <rire> On en avait deux, on en a tué cinq ou six, on a perdu des étoiles Même pas mal Oh regardez ah le sang. Ouais. trop stylé cette voiture C'est une voiture, une voiture rouge métallisée bon, ils sont les humains à tuer Vas-y repique une voiture de flic Non, c'est la merde en fait Prends un bus faut que tu prennes un bus. Quoi La bleue là En face Quoi Ah non, je crois qu'elle était vas y... jolie. Vas-y. Dépêche-toi Trop tard, trop tard Prends monte. Euh, je peux plus voler. Super. C'est pas comme au début là où vous pouvez même plus tourner quoi. Alors, euh, euh, retourne à l'aéroport. Retourne à l'aéroport, vous voulez aller dans une base militaire mais enfin, on va pas le faire, voilà. tout toute façon là on va se faire tuer. Je sens aussi Donc j'espère que voilà, ce premier fait. test ou gameplay vous a plu. Hein. On ouais. essaiera d'en faire un chaque semaine et comme on habite assez loin l'un de l'autre c'est un peu compliqué. Mm. Donc j'espère qu'il vous plaira. Ouais. Au revoir. A plus.